Salut c'est Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je me suis dit dans une position un petit peu particulière puisque je te présente quoi Et eh bien je te présente un rig de minage. On va en parler dans cette vidéo, tu vas voir que c'est particulier, tu vas voir que c'est une vidéo eh bien, que j'espère qu'il va te plaire. Comme tu le sais, eh bien on va, je vais te balancer le générique et puis je vais tout simplement eh bien, me mettre dans une autre position un petit peu plus confortable pour te présenter tout ça. Mais juste avant, je te balance quoi Je te balance le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir le petit bouton s'abonner, t'activer la petite clochette et comme ça tu seras notifié. Les prochaines fois, je vais te livrer des vidéos sur l'investissement locatif, la sous-location professionnelle immobilière et également tout ce qui est lié autour de l'entrepreneuriat et notamment comment créer une conciergerie d'appartements d'excellents moyens. Et tu verras, cette chaîne YouTube, on parle beaucoup de comment gagner de l'argent finalement. Et tu verras qu'avec l'immobilier, eh bien il y a plusieurs manières de faire, plusieurs façons de faire, pas uniquement l'investissement locatif. Tu verras qu'il y a des business et j'en parle beaucoup sur cette chaîne qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier, gagner de l'argent dans l'immobilier sans crédit bancaire et sans aucun apport. Et c'est bien de ça dont on parle cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner. Donc aujourd'hui, et eh bien on va parler d'autre chose, mais on va quand même faire un comparatif aussi et eh bien avec l'immobilier, justement, avec l'investissement locatif. Et on va parler de quoi Et eh bien, on va parler tout simplement de minage. Et oui, tout simplement, puisque c'est une activité dans laquelle je me suis lancé et sur laquelle j'aurais eh commencé à en parler cette chaîne YouTube. Donc tu n'hésiteras pas d'ailleurs, si cette vidéo te plaît et si ce type d'activité, tu souhaites que je livre encore plus de vidéos, eh bien lâchez le pouce bleu, comme ça, ça va me motiver. Je vais me dire, tiens, ok, c'est des sujets qui intéressent, c'est des sujets sur lesquels je vais peut-être pouvoir un petit peu plus eh bien, développer ce que, ce que je fais, ce que j'ai pu faire et ce que je vais faire dans les mois et les années à venir par rapport à ça. Alors pourquoi le minage et pourquoi alors puis Je vais rappeler aussi très rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Bien évidemment, et tout simplement, pourquoi je fais ça bah, Tout simplement parce que je cherche à me créer des revenus complémentaires. Je cherche eh bien, à me créer des actifs complémentaires. Et cette chaîne YouTube, et quand on parle d'immobilier, quand on parle de business, c'est surtout, avant tout, on veut se créer des revenus complémentaires, mais aussi on veut se créer des, des sources de revenus, des actifs supplémentaires, et si possible, des actifs qui sont et eh bien, euh, tout simplement en mode passif, c'est-à-dire que euh, c'est un petit peu sous forme de rente, hein, c'est-à-dire que tous les mois, c'est de l'argent qui tombe. Et finalement, peu importe l'effort et le travail qu'on va fournir, et eh bien, on aura toujours plus ou moins la même chose qui va tomber en automatique. Et c'est bien ce que j'essaie de faire aujourd'hui depuis pas mal de temps maintenant. L'idée, c'est de développer mes actifs, hein, c'est de gagner forcément plus d'argent, tout simplement, mais en ne fournissant pas un effort supplémentaire. Tu comprends bien la, la nuance de tout ça. Hein? On gagnait plus d'argent, mais pas en sacrifiant tout mon temps et pas en créant un autre job, tout simplement. C'est vraiment euh, profiter du système ou des systèmes qui vont nous permettre eh bien, que l'argent travaille pour nous et non l'inverse. Hein. Ce n'est pas moi qui vais galoper après l'argent, c'est au contraire l'argent qui va travailler et qui va faire que moi je vais pouvoir m'enrichir euh, par la suite. Donc pour expliquer très rapidement ce que c'est que le minage et pourquoi je fais ça. Le minage de crypto-monnaie c'est eh un principe où tu vas participer euh, tout simplement à chercher des, donc tu l'as compris, c'est de la crypto-monnaie, et la crypto-monnaie ça fonctionne sous forme de blocs d'accord Donc quand on fait du minage, et eh bien tout simplement ce qu'on cherche à faire, c'est euh, eh bien chercher des nouveaux blocs pour la crypto-monnaie. Donc tu vas penser en premier lieu au Bitcoin, bien évidemment, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Euh, nous aujourd'hui ce que je mine moi n'est pas du bitcoin c'est une autre type de crypto monnaie mais qui est aussi rentable et qui permet de gagner de l'argent et il y en a d'autres aussi qu'on peut faire par la suite dans les mois et années à venir tout simplement parce que ce qui se passe c'est qu'on le sait quand une crypto monnaie arrive sur le marché il faut trouver les blocs les blocs donc numériques euh, qui permettent très eh bien tout simplement de, de trouver et c'est ce qui fait la valeur hein. c'est à dire que la valeur d'une crypto monnaie alors elle est liée à l'offre et la demande bien évidemment mais aussi au simple fait que les blocs ont été mis, donc on sait qu'il y aura X blocs, donc des millions de blocs qui vont être disponibles, voire même parfois moins, et l'idée c'est de les trouver. Et moins il y a de blocs de disponibles, bah moins on peut en acheter du coup, et donc du coup c'est ce qui fait que la valeur augmente. Donc ce qui se passe, c'est que derrière ont été mis en place des... Euh, et pour trouver les blocs, eh bien, il faut des machines, il faut des ordinateurs, il faut des processeurs qui vont eh bien, faire des calculs mathématiques. Pour trouver les blocs, tout simplement parce que les blocs, en fait, rentrent dans un... Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais si tu veux, le principe des blocs, c'est un principe de hum, mathématiques avec des clés de hachage notamment, on ne va pas rentrer dans le détail par rapport à ça, mais en gros, c'est des séries euh, donc euh, de... Des séries de, de bits, on appelle ça comme ça, hein, des 0, des 1, etc., des caractères ASCII, etc. Et c'est ce qui fait que, si tu veux, euh, cette série-là est une série euh, unique, et donc le bloc est un bloc unique. Mais pour être sûr que c'est un bloc unique, il est vérifié, il est haché, ce qu'on appelle. Hein. C'est-à-dire que euh, on est capable, et eh bien, de, de dire ok, tel bloc, il est véridique, il est euh, il est bien existant. Et c'est surtout que le bloc suivant, et eh bien, va reprendre l'historique du bloc précédent. Et donc du coup, il y a un maillage qui est fait automatique. Et donc forcément, quand tu as trouvé un bloc, bah en fait, as tous les autres blocs précédents. D'accord Et donc, du coup, c'est infalsifiable, puisque même si tu arrivais à trouver un bloc comme ça, le fait est qu'il n'est pas rattaché à la blockchain, donc à toute la chaîne des blocs. Et donc, c'est ce qui fait que ça ne pourrait pas être possible, même si tu avais la meilleure puissance du monde. Et pour calculer un bloc, bien évidemment, il faut beaucoup de machines beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour calculer tout ça. Et donc du coup, tu l'as compris, toi à titre personnel, eh bien, c'est compliqué. Tu peux pas toi tout seul t'amuser à trouver des blocs. Et ce qui se passe, c'est que quand tu trouves un bloc, eh bien, tu es récompensé. C'est-à-dire que le simple fait que tu aies trouvé le fameux bloc fait qu'on va te donner des des, des, des portions de ce bloc-là, et donc de la de la crypto-monnaie, et donc cette crypto-monnaie-là a de la valeur. J'espère que je t'ai pas perdu, mais pour faire simple, c'est ça. Du coup, tu vas me dire, donc, ça veut dire que moi, je cherchais chez moi. En fait, oui et non. C'est-à-dire que oui, tu vas chercher chez toi, mais en fait, tu vas participer à ce qu'on appelle des poules de minage. C'est-à-dire qu'on est plusieurs. Alors, on n'est pas que cinq, hein. On est des milliers. On est sur une même poule et tous ensemble, en fait, nos ordinateurs sont connectés. D'accord. Il y a des logiciels qui sont installés, enfin un logiciel qui est installé et qui va tout simplement eh bien, participer à la poule pour aller miner. Hein, c'est un peu comme à l'instar du minage d'or, hein, ça fait référence à ça, c'est la même chose. Là on mine pas de l'or, on mine de la crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'on cherche tout simplement de la crypto-monnaie. Ça permet aussi... Ce minage en même temps de faire les vérifications notamment lorsqu'il y a des échanges de blocs ou de partitions de blocs puisque dans la crypto monnaie, et eh bien on peut s'acheter et se vendre tout simplement les blocs. Et après on va pas aller plus loin mais il y a aussi tout ce qui est domaine du NFT et là c'est la même chose on part de ce principe là. Pour rendre unique, eh bien, certaines euh, valeurs, certains produits, euh, qui seront non fongibles. C'est-à-dire qu'on pourra pas échanger, on aura un vrai titre de propriété. Bon, on va pas, on va pas aller trop loin là-dedans parce que ça va, c'est vraiment très complexe. Enfin, c'est très complexe. C'est, pour que si toi aujourd'hui tu regardes cette vidéo, tu te dis, oh là, dans quoi ils nous embarquent. Voilà, c'est pour expliquer. Donc, du coup, ce qui se passe quand on mine. Et quand on cherche de la crypto-monnaie, eh bien, on est récompensé. T as, t as, je pense que tu as retenu ça, le coût de la récompense. Donc, euh, si tu veux, le principe, c'est ça. C'est-à-dire que tu mines, tu trouves, enfin, tu participes à trouver, et donc, du coup, derrière, tu as une récompense. Et cette récompense est automatique, d'accord C'est systématique. Parce que tu participes à ça. C'est ce qu'on appelle le proof of work, c'est-à-dire qu'on est récompensé par rapport au travail qu'on fournit, même si on trouve pas les blocs. Parce qu'en fait, on y participe à trouver les blocs. Voilà. Du coup, on est récompensé. Donc ce qui s'est pas, passé, enfin ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes bah, font ce que je fais, c'est-à-dire qu'elles mettent en place des machines chez elles, des ordinateurs, hein, ça ni plus ni moins un ordinateur, avec des cartes spécifiques, des cartes graphiques, qui ont généralement des grosses puissances de calcul. Pourquoi Parce que notamment quand on fait du jeu, et les gamers le savent très bien, il faut des grosses cartes graphiques pour que derrière on puisse avoir une résolution rapide de tous les paramètres liés au jeu et notamment l'affichage graphique qui est lié au calcul qui est fait lors du jeu, parce que les jeux vont très très vite et donc faut que ça calcule très très vite. D'accord Et donc, il faut des, des, cartes de, des cartes graphiques qui sont capables de résoudre des calculs très rapidement. Et donc, c'est là que ça intervient, puisque les cartes graphiques d'ordinateur nous permettent de faire ce genre de choses, nous permettent de faire des calculs très rapides et donc de participer à du minage. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je te l'ai dit, on est récompensé. Et donc, je suis récompensé tous les mois. Et donc, ce qui s'est passé... Eh bien, et bien ce qui se passe, c'est que tous les mois aujourd'hui, donc j'ai une configuration qui me permet de toucher à peu près entre 550 et 600 euros. Alors je parle en euros, puisque tu l'as bien compris, on n'est pas payé en euros, on est payé en crypto-monnaie. Mais c'est pour te donner un instant T, à peu près, un, un cours, puisque tu le sais aussi, la crypto-monnaie c'est un cours qui évolue dans le temps. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'à peu près... Euh, et si la crypto-monnaie a plutôt tendance à monter, bah, ça sera plus ces valeurs-là, ça sera beaucoup plus, mais ça, c'est autre chose. Mais en moyenne, à peu près, ma configuration que j'ai aujourd'hui et que tu as vu en introduction de cette vidéo me permet de me générer à peu près entre 550 et 600 euros par mois. Et j'insiste, c'est en automatique, d'accord C'est-à-dire que euh, je ne fais rien, absolument rien, j'ai une application. Si ça plante, ça se relance tout seul, si il y a un souci, ça m'envoie une petite alerte, ça n'arrive quasiment jamais. Euh, devoir rallumer, ça peut être arrivé une fois dans le mois et encore, c'est du automatique. D'accord Mais vraiment, là on est vraiment sur du revenu passif. Donc moi je trouve ça excellent, tu l'as compris, puisque moi tout ce que je fais aujourd'hui et ce que je te parle à cette chaîne YouTube, c'est d'essayer de mettre en place des business en automatique qui permettent de me gagner de l'argent, de m'enrichir et de me développer tout simplement sur peut-être d'autres projets par la suite. Des projets entrepreneuriaux, des projets d'immobilier, des projets comme celui-ci, des projets liés à la bourse, etc. C'est etc., etc. bien mon objectif. Et qui, le sera, et qui, je pense, l'est pour toi aussi. Donc du coup, ça me crée un vrai revenu passif pour le coup. Et eh bien tu vas me dire, ok, euh, mais combien ça t'a coûté Excellente question, bien évidemment, puisque tout investissement est lié forcément, enfin à un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on investit de l'argent pour avoir un retour. Je ne connais pas d'activité où on n'investit rien, alors sauf peut-être la sous-location ou la conciergerie, mais là on parle de business et ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il va s'écouler plusieurs mois avant que la machine puisse se lancer, etc. Et puis ça nécessite un effort. Là ici, le seul effort, ça va être finalement de monter ta machine, de la paramétrer et c'est réglé. D'accord et c'est surtout que derrière, après, c'est du full automatique. On ne fait plus rien du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, un business, il y a toujours des choses à faire et au moins de la comptabilité, euh, etc., etc. Ici, il n'y a vraiment rien à faire. D'accord Donc, du coup, c'est un business en automatique. Alors, tu vas me dire, bah du coup, qu'est-ce que tu as investi Alors, du coup, j'ai investi effectivement dans une machine. J'ai investi dans des cartes graphiques. J'ai investi dans tout ce qui compose euh, donc le, le, le matériel et euh, l'assemblage, etc. Donc moi, je suis à peu près sur un, un coût de revient à peu près de 10 000 euros. Voilà, à peu près. Mais on peut faire moins cher, parce que je suis parti sur une solution, j'étais débutant au départ, hein, donc moi je te donne les chiffres en toute transparence, mais on peut faire moins cher aussi, euh, puisque je le sais, je participe et je le fais avec d'autres personnes euh, qui se reconnaîtront dans cette vidéo, euh, et qui du coup, eux, on a eu pour un tout petit peu moins cher, parce qu'ils se sont organisés un petit peu différemment. Euh, bref, je ne vais pas rentrer trop dans le détail par rapport à ça, sinon c'est une vidéo qui va durer très très très longtemps. Et du coup, tu vois, pour un investissement de 10 000 euros, j'ai à peu près en moyenne entre 550 et 600 euros par mois qui tombent en automatique. Alors... Tu vas me dire, putain, euh, ouais, il y a quand même 10 000 euros à sortir au départ. Oui, enfin, à un moment donné, on n'a rien sans rien. C'est comme dans l'immobilier. Euh, si tu veux tirer des revenus dans l'immobilier que tu es investisseur IMO, tu as forcément investi euh, dans un appartement, tu as forcément acheté un appartement pour derrière tirer une rentabilité. Et euh, tomber sur 500-600 euros par mois de cash flow positif chaque mois, euh, on est plutôt sur des investissements, à mon sens, aux alentours de 100 000, 150 000 euros minimum, minimum. là on voit que j'ai mis 10 000 euros, alors si on fait justement un petit, un peu un parallèle par rapport à l'immobilier, l'immobilier ce qui est top c'est qu'on s'enrichit sur le dos de la banque c'est à dire qu'on utilise l'effet de levier, hein, c'est à dire qu'on achète des propriétés qu'on rénove avec l'argent de la banque et l'argent aussi du locataire puisque le locataire va rembourser notre crédit bancaire et c'est ce qui va nous permettre de nous enrichir à acheter un bien immobilier qui derrière va nous rapporter du cash flow. Donc ça c'est le point positif. Par contre le point négatif de l'immobilier c'est quand même mine de rien qu'on gère des locataires. Et même si on délègue, le fait est que la délégation a un coût et donc a un impact sur la rentabilité. C'est aussi que derrière, il faut lever de l'argent et c'est pas tout le monde qui peut lever 100, 150, 200 000 euros pour atteindre une rentabilité à 500, 600 euros par mois, qu'on soit très clair. Il hein, faut vraiment mettre les points forts et les points positifs et je vais le faire aussi sur la partie minage, bien évidemment, que vous puissiez bien comparer. Donc les points forts et les points faibles sont, sont ceux que je viens de te livrer là et du coup, ça veut dire qu'on est lié à un locataire. Donc si un jour il était défaillant dans le paiement, c'est pareil, du coup, on ne touche plus rien. Hein. Donc on a quand même plein de paramètres dans l'immobilier qui peut faire qu'une opération immobilière peut ne finalement mal se passer. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, il y a personne qui nous paye, c'est un système automatisé avec des logiciels, etc. On est greffé à une poule, euh, tout se fait en automatique, tu es payé tout, tous les 24 heures ou, enfin, ou parfois un petit peu plus longtemps, mais t'es tout le temps payé en fait donc t'as pas les tracas tu vois, du quotidien et c'est surtout quand le ratio investissement et ROI, retour sur investissement, on voit bien que c'est, là on parle, donc moi j'ai calculé je suis à peu près à 70%, euh, je connais d'autres personnes qui sont à 100%, d'accord, c'est-à-dire qu'ils ont investi 5-6 000 euros et en gros ça leur génère 400 euros par mois, tu vois, donc euh, on est sur des, des retours sur investissement qui sont juste incroyables, alors par contre... Il y a des risques, c'est-à-dire, enfin des risques, il y a euh, autant l'immobilier, bah, on le sait, quand on va sortir d'immobilier, normalement on devrait ressortir avec une plus-value, ou au moins on va le revendre au prix qu'on a pu l'acheter. Alors que là, on parle de matériel high-tech, de matériel technologique, et donc forcément du matériel technologique à une vétusté. C'est évident, ton matériel dans 10 ans, il y a, il y a une probabilité assez forte que celui-ci ne marche plus ou marche moins bien. D'accord. Donc du coup, ça, faut l'intégrer, bien évidemment, parce que c'est du matériel qui va s'user avec le temps, qui nécessitera peut-être des réparations. Là, on n'est pas sur... Alors l'immobilier aussi, tu me diras, parce que l'immobilier, c'est pareil, on a toujours besoin de le rénover, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que l'immobilier, ça reste de la pierre. il hein, n'y a rien de plus euh, robuste que la pierre, même dans... quand il y a des variations ou des des craques boursiers ou qu'il y a des... Euh, comme là, qu'on a connu la période du Covid, etc. Le fait est qu on voit bien, tout est ébranlé. Mais la pierre reste quand même globalement toujours présente, toujours là. Il n'y a jamais eu de, de crash dans l'immobilier de manière... C'est-à-dire que même s'il y a un crash, on sait que ça va repartir derrière. De toute manière, ça, ça a toujours été. Euh, et en plus, en ce moment où je fais cette vidéo, l'immobilier est en pleine ascension. Alors, je pense que ça va retomber à un moment donné. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc du coup, tu vois, la, la, la, la différence, elle est vraiment là. Et c'est surtout que... Là, c'est immédiat. C'est-à-dire que le minage, c'est vraiment quelque chose qui immédiatement te génère de l'argent. Immédiatement. Il n'y a pas à chercher de locataire ou quoi aux caisses. C'est immédiat. Alors, tu vas me dire bah, « Ok, ça paraît cool, mais il faut quand même investir eh bien, 5 6 000 euros minimum pour avoir quand même quelque chose d'intéressant. » Oui, je le comprends. Maintenant, euh, je ne connais aucune activité qui va te permettre de te lancer tout de suite te permettre de gagner de l'argent tout de suite en automatique et en du, c'est du certain, c'est pas du peut-être, ça sera du certain, qui va te nécessiter un effort juste une fois, une toute seule et unique fois et qui va te générer de l'argent en automatique tous les mois. Vraiment en mode récurrent, je connais pas, sauf peut-être investir dans des CPI euh, ou peut-être dans des dans des projets euh, participatifs, euh, euh, comment dirais-je, ou là où tu peux avoir ce genre de choses, euh, où effectivement tu as des retours sur investissement, mais c'est des retours sur investissement qui sont relativement faibles, hein. on n'est pas sur, ce, sur les chiffres que je viens de te donner là, quoi. Euh, si tu mets 5-6 000 euros, tu t'es espéré, je sais pas, euh, euh, par mois peut-être 50-80 euros, tu comprends, là on n'est pas du tout sur la même ratio, on est vraiment sur des grosses rentabilités. Mais par contre, c'est vrai aussi qu'on est face peut-être à une vétusté du matériel. Donc au bout d'un moment, peut-être que le matériel nécessitera d'être réparé, changé, etc. Mais je pense que c'est un calcul qu'il faut intégrer et qu'il faut avoir bien en tête. Voilà grosso modo ce que je voulais dire. Si c'est quelque chose qui te plaît le minage, si c'est quelque chose sur lequel tu souhaites te lancer, sache que je t'ai préparé une formation gratuite à récupérer dans la partie description où je t'explique et je te donne les bases sur comment toi aussi tu peux te lancer dans le minage de crypto-monnaie. Donc ça t'intéresse, tu découvres ça dans la partie description et ça va te permettre à toi aussi de te lancer dans ce type d'activité. Donc moi je l'ai fait. Si ça t'intéresse, encore une fois, hésite pas à le mettre dans la partie commentaire, ça t'intéresse, si tu veux que je développe ce sujet-là, que je publie plus de vidéos, est-ce que tu en fais peut-être déjà ou pas, ou au contraire tu n'en fais pas, et dis-moi les raisons pourquoi tu n'en fais pas aujourd'hui euh, c'est un sujet qui est hyper passionnant, c'est lié aux crypto-monnaies, tu le sais, c'est un sujet qui me passionne et euh, là encore plus puisque moi j'adore le principe du fait qu'on a des revenus automatiques, on n'a rien à faire, euh, tu te lèves le matin, tu sais que tu as touché, touché 25-30 euros, bon c'est euh, à rien faire, c'est juste, juste incroyable. quoi. On a terminé, n'hésite pas à partager cette vidéo si ça peut intéresser quelqu'un, puis à la commenter comme je te le disais, vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux, je vais te souhaiter une excellente journée et on se dit à très bientôt.